Je suis auteur d'un jeu, d'un nouveau jeu qui s'appelle Amalgama, Amalgama de la gamme Geek Color. Euh, voilà, c'est un jeu d'assemblage, euh, type puzzle, euh, mais qui en fait, en fait un concours de rapidité euh, euh, assez intéressant pour des personnes qui vont de 8 ans à 99 ans et plus. Alors ce jeu en fait euh, m'est venu parce qu'en qu adolescent, je faisais des, des puzzles de 2000, 3000 pièces. Et j'avais toujours un problème pour, euh, pour les ranger, voilà, parce que je les mettais au-dessus de l'armoire, je les mettais en dessous du de lit. Donc de là m'est venue l'idée de, de, de faire des sous-ensembles de couleurs de, qui permettent de le faire et de le remettre dans la boîte, voilà. C'est un jeu qui est intergénérationnel et donc qui permet de, de, jouer, de faire jouer des personnes âgées, les, des enfants, les faire jouer ensemble. Alors, c'est destination 50 boutiques. Destination 50 boutiques, comme son nom l'indique, c'est je vais aller voir donc, euh, au minimum 50 boutiques dans le sud-ouest. Et bien, voilà, donc, euh, en fait, je suis à Villefranche-de-Royne et je vais passer par Rodez, Rodez ensuite, Albi, Toulouse, on va faire un tour comme ça, Mont-Marsan, Bordeaux, Bordeaux-Périgueux, Périgueux-Auriac et retour à Villefranche. Et avant, on va passer à l'intérieur des terres, à savoir Cahors, Agen et puis des petites villes comme Moissac, Nérac ou kasset jallo Donc j'aurais besoin d'avoir une petite cagnotte pour pouvoir euh, présenter ce jeu au maximum euh, sur le sud-ouest. Mais vous savez que vous pouvez m'aider et parce qu'il faut que je ne sois plus tout seul tout seul pour faire ce périple et pouvoir faire connaître le jeu. Donc vous pouvez m'aider, je, je compte sur vous. Alors pour avoir plus d'explications euh, sur le jeu, vous pourrez regarder la vidéo qui se trouve en dessous où là tout le jeu est expliqué en détail parce que vous verrez il y a des frontières couleurs il y a, tout, il y a des petites astuces quand même pour assembler le plus rapidement possible